Le portail des bibliothèques universitaires vous permet de consulter un fonds patrimonial de documents anciens. Il représente plus de 13 000 titres appartenant aux collections de la bibliothèque de l'université et de la société industrielle de Mulhouse, aussi appelée BUSIM. Ce fonds regroupe des livres, revues, manuels, catalogues d'expositions, photographies et aussi des lithographies. Que vous soyez enseignant-chercheur, étudiant-historien, master-mécadoc, chimiste, prépa-beaux-arts ou encore lecteur extérieur passionné, cette documentation est là pour vous. Vous pouvez accéder au portail à l'adresse suivante, sd.uha.fr. Sur le site, le fonds ancien est accessible par l'onglet patrimoine. A partir de cette page, vous pouvez rechercher un document parmi ces milliers de titres conservés dans les réserves de la Buzim sur le campus Fonderie et consulter en ligne la photothèque qui regroupe les contenus numérisés dans le cadre de projets scientifiques ou de travaux universitaires. Pour en savoir plus sur les collections patrimoniales, un article Wikipédia est aussi accessible à ce lien. Pour consulter un thème du fonds ancien, Effectuez une recherche en saisissant la touche étoile et sélectionnez un thème au choix dans cette liste. Puis validez pour accéder aux résultats. Avec le thème Beaux-Arts, plus de 2300 résultats vous sont proposés. Pour affiner ces résultats, cochez les différents filtres de la recherche par facette. Une fois la référence trouvée, prenez contact avec la bibliothèque pour procéder à la mise à disposition du document concerné. Pour consulter directement l'ensemble de la photothèque, cliquez sur ce lien. Cinq dossiers vous sont recommandés sur des thèmes clés. Pour une recherche plus spécifique, cliquez sur un de ces onglets. Prenons pour exemple Charles-Émile Dolphus, personnalité historique melosienne en sujet de recherche. Après avoir saisi les mots-clés de votre recherche, validez. Sur la page de résultats, vous retrouvez différents contenus numérisés, comme une lithographie ou encore un manuscrit. Cette présentation est à présent terminée. En cas de besoin, contactez-nous.